Salut tout le monde, moi c'est Christelle, la fondatrice du média Musaé qui parle de santé mentale pour lever les tabous et rendre accessible ce sujet. Alors Musaé, c'est un média que j'ai créé il y a deux ans et ça tombe bien. Aujourd'hui, on fait les deux ans de Musaé en collaboration avec vous, Lush. Euh, à la base, c'est un média que j'ai créé parce que en fait, je cherchais des ressources sur la santé mentale avec un angle positif, sociétal, euh, accessible et surtout pas flippant. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, la santé mentale en France, était un sujet tabou ou alors complètement stigmatisé. Et euh, voilà, j'ai décidé de créer le média euh, dont moi, j'avais besoin à un moment donné euh, pour avoir en fait un angle accessible et sociétal sur la santé mentale. J'ai commencé avec une newsletter qui est maintenant est bimensuelle où j'analyse des faits de société. Donc faites société, c'est plein de trucs. Hein. Ça peut être autant euh, l'éco-anxiété, le sport, les JO, euh, la, euh, la musique, à l'aune de la santé mentale. Donc c'est-à-dire que pour moi, tout est santé mentale. Finalement, c'est dans nos cœurs, dans nos têtes dans nos relations aux autres, dans nos relations au monde. Et en fait, ouais, toutes les deux semaines, j'analyse un sujet à l'aune de la santé mentale. Et le dernier, d'ailleurs, c'est Stand-up et santé mentale, que je vous invite à lire. J'ai aussi monté en parallèle, il y a deux ans, un compte Instagram pour euh, proposer des contenus éducatifs sur la santé mentale. Et il y a un an maintenant, on a lancé aussi toute une série de podcasts euh, qui s'appelle Musa Stories, notamment, euh, qui est un podcast interview, où je donne la parole à des personnes qui changent la donne sur la santé mentale, Mental. Donc ça peut être autant des psychiatres, des psychologues, des pros de la santé mentale qui ont une vision en fait euh, euh, d'empowerment de la santé mentale, une vision en fait euh, très accessible. Ça peut être aussi des artistes, des sportives, euh, j'ai par exemple interviewé une championne de snowboard freeride euh, qui nous a parlé de santé mentale, donc voilà, c'est plein d'acteurs, plein d'actrices euh, qui sont engagés, en tout cas sur le sujet. Et après, il y a un deuxième format qui s'appelle la zone grise, d'ailleurs qu'on va faire ce soir pour, pour l'événement, pour les deux ans avec Lush. Et la zone grise, en fait, c'est un talk avec une thérapeute qui s'appelle Laure Roussel, où en fait, on va analyser euh, tous les comportements, euh, les addictions, les mésusages qu'on peut avoir au quotidien, qui ne sont pas forcément des troubles psychiques diagnostiqués, euh, mais qui, à force euh, de mauvais rapports à ça, peuvent vraiment nous plomber le moral et peuvent vraiment impacter notre santé mentale. Typiquement, ce soir, on va parler du stress des dates anniversaires. C'est bizarre. Je vraiment choisir au hasard. Euh, le stress ou le kiff, en fait Qu'est-ce que les dates anniversaires disent pour vous euh, Qu'est-ce que ça engage pour vous Est-ce que c'est un kiff Est-ce que vous le célébrez Avec qui Comment euh, Donc voilà, Donc ça, c'est le prochain podcast euh, La Zone Grise. Et on a également un autre format qui s'appelle État de Grâce, euh, qui sont des petites capsules de 10 minutes, euh, qui sont coécrites avec une autrice euh, et actrice engagée qui s'appelle Grâce Libissa, où là, on va parler euh, finalement de notions très euh, accessibles sur euh, la santé mentale, comme les émotions, les injonctions. Et on en parle avec beaucoup de détente et beaucoup de punchline Et en fait, vous pouvez retrouver tout ça sur le compte Insta de Musae, donc at Musae Tomorrow, mais également sur notre site. À mon avis, la première chose à faire pour dédramatiser la santé mentale, c'est en parler. Euh, en parler, ça peut être de plein de manières différentes. C'est en parler à ses proches, c'est en parler... Euh à une ligne d'écoute, c'est en parler à un psychologue, une psychologue, euh, mais en tout cas voilà, en parler, libérer la parole permet de sortir de, de l'isolement et en fait permet aussi de poser des mots, de mettre des mots sur des mots et en fait d'arriver à se projeter et peut-être de relativiser et, euh, et surtout effectivement de commencer à trouver des clés lectures euh, et des pistes, des, des solutions en fait. Donc pour moi c'est effectivement en parler et euh, c'est ce que j'ai voulu faire en premier lieu avec Moussaï. Un message à faire passer, c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça permet en fait euh, de prendre soin des autres euh, aussi. Pendant très longtemps, euh, la santé mentale, c'était un sujet donc tabou ou alors reléguer un, quelque chose de très individuel voire individualiste euh, alors que pour moi la santé mentale c'est un vrai enjeu de santé publique et si on le voit effectivement comme ça ça nous permet finalement de faire société et aussi de diminuer la violence je pense dans les rapports euh, intrapersonnels interpersonnels. Euh, ça permet également par exemple dans l'éducation euh, d'améliorer effectivement l'inclusion sociale ça permet euh, euh, également de donner la parole effectivement à des gens qui n'ont pas forcément voix ouais. au chacun ça permet en fait de donner confiance. Euh, quelque chose à ajouter, bah, je voudrais dire merci à Aloche de nous soutenir effectivement pour, euh, dans cette action. Euh, Musée, c'est une association et c'est très important pour nous effectivement d'avoir des partenaires engagés comme vous euh, pour pouvoir justement porter les voix, une vision positive de la santé mentale ensemble.